amis c'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Roblox et aujourd'hui nous nous retrouvons pour survivre dans une maison et oui regardez déjà ça ça c'est pas normal ça c'est pas normal et du coup on va attendre que les joueurs ont fini leur partie euh, et on va pouvoir jouer alors faut faire attention oh je suis tombais en vrai il y a quoi en dessous oh c'est aussi simple ah, oh, je reviens ici en fait. J'ai galéré à sortir, il va me refaire. C'est pas grave, on va se mettre ici et on va essayer de faire l'épreuve. Demander. Allez, let's go. Ah, ça s'en va, ça. Ah, bim. J'avance. Eh hey, mais ça va trop vite Mais c'est impossible Comment l'a fait le mec juste avant Ok, ok. Non mmh, C'est dur Déjà si je dois faire cette épreuve pour accéder aux maisons, on est mort. Hein. On est mort. Désolée. Non C'est chaud Mais j'y arrive pas oh. Salut mec, tu vas m'aider Let's go, let's go, let's go, let's go. En plus il y a mon point fort ici. J'adore ça. Ouais. Ah non pourquoi oh, il fait nuit, là La prochaine partie. Ça y est, c'est bientôt la prochaine partie, les gars. Oh, mais... Alors, voyons voir. Ah bah, ville Ville C'est pour ça qu'on est là, aujourd'hui. Ville, voilà, ville. Ville. Ville. Ville. Et c'est plus dur, la ville, il paraît. Donc, on va... Rester sur ville Ou peut Ouais parce que les empilés Tu peux être tout en haut de la truc T'es trop content genre Mais empiler ça va être trop dur Ah je sais pas en vrai les gars Bon tant pis, ça sera ça Et on essaiera les empiler haricot express <rire> Ville Oui Alors voyons voir Quelle est ma maison Ah je suis donc chez moi Je peux pas rentrer Qu Comment tu rentres chez toi Com Comment tu fais Comment je fais ah, comme ça. Voilà. En bon, sécurité, moi, on était toute petite. Alors, je vais quand même. Ah, j'ai peur en vrai de sortir. J'ai fait ma petite découverte de maison. Je vais mettre là-haut parce que j'ai vu que la femme, elle se met là-haut. Maison, en fait. Maison, en fait. Bon, bah, bonjour, en fait. En fait, euh, voilà. Donc désolé les amis, par contre si je n'ai pas été là pendant longtemps, je m'excuse. J'ai galéré à faire une vidéo, donc... Euh... Deux maisons et changement d'emplacement. C'est chez moi, toi. Hi. Je vais dire hi quand même, parce que, aïe j'ai mal. Hi. Euh... Et je vais dire cc aussi. Ah cc. Parce qu'elle, je crois qu'elle est, en... ah, est en français. J'ai noté... Ça va... Oh, oh, oh, oh <rire> Qu'est-ce qui m'arrive les gars Je suis une grosse courgette. Toute petite Je suis ah, devenu une courgette. Voilà ce que je suis devenu. Bonjour. Je peux faire un truc ah non, c'est juste mon skin qui a changé, non En plus, j'ai pas de tête Je suis moche oh, Au moins, c'est la première fois. Ça va Pas moi Ça va pas moi Moi, ça va pas hey, Mais il neige chez moi, mais qu'est-ce qui se passe Je rentre. J'ai peur. J'aime pas la neige pas vrai j'adore les neiges mais pourquoi gens dans ma maison aussi <rire> c'est des robux <rire> c'est génial non j'adore parce que j'ai pas de tête Ah, punaise je veux pas mourir mais j'ai plus de maison mais c'est quoi qu'est ce qui m'arrive mais quoi Oh, je te vois pas Non Fermez, c'est yeah. Voilà. Comme ça, je vois pas, parce que là, les gars, je suis à 100 pour... Non, me tue pas, s'il te plaît, je suis gentil. J'ai perdu ma maison. Merci. De la vie, J'ai perdu beaucoup de vie même. Je suis à la moitié, quasiment à ma moitié. Heureusement ça ça génère. Je suis un petit <rire> Un petit arrêt couvert. Je vais m'acheter des trucs. Pourquoi t'es glacé toi Je peux acheter. Oh, je peux pas m'acheter Eh les gars, c'est incroyable quand même. Et je m'habitue à mon skin. Eh hey, non non non, un dôme Je Viens avec toi, meuf. Comment ça va Ah, ouais, ouais. les petits Nicolas. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ouais. Mais c'est quoi tout ça Mais c'est quoi ce jeu Je suis tombé sur le sur la bape de l'enfer. Mais pourquoi il veut me tuer Mais c'est quoi ce beans C'est quoi l'ultimate Dépêche-toi, sois le premier à toucher l'ultimate. C'est ça là-haut J'arrive pas Je suis trop petit Oh Oh, je peux aller là-dedans Ouais, j'ai rien. J'ai un masque Exprès Je peux rentrer chez la personne Tranquillement Ah non, mais moi je vais bien hein. bon, Je peux quand même sortir mais bon, je suis content J'ai mon petit masque... Je... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ah Bonjour, madame Je peux revenir. Non Non Elle veut vraiment pas que j'aille chez elle hein. Elle veut vraiment pas Ah Ah Ah Vite Récupère, récupère, récupère, récupère... Récupère, C'est un faux bonhomme de neige J'ai cru que je pouvais monter dedans... Un dessus, pour... Euh... Accéder à ce toit Je veux toucher l'étoile Non mais non mais non mais non mais non Mais non Mais non. Mais c'est quoi ce truc de fou Oh Oh mais j'ai des gigasos Ah oh non je suis trop contente Mais ça ça va me permettre d'aller sur... les plus d'étoiles. C'est à quoi l'étoile Aïe Non on a perdu. Ok, c'est pas grave. On est tenu très, très très très très très longtemps. Vous êtes désormais dans l'équipe lobby. Ah ah. Et tu vite. Pourquoi je tape pas moi je suis, je suis bête des fois. Non, mais en fait, il faut avancer à cet endroit-là. J'ai capiche. Enfin, je crois. Ah, mais j'étais du bon sens. Je suis bête. Hop. Ouais. L'équipe a perdu. Ok. Je pense que je vais voter ça, la balayeuse. Je pense que ça peut être cool. Ça, ça a l'air marrant, je je vais essayer, tu vois, parce que la ville, on a déjà fait et ça a, été, ça a tourné en, en, en pagaille du coup, on va faire comme ça ok, par contre euh, euh, j'avais un petit peu euh, l'arbre dans... voilà <rire> ouais <rire> ok la balayeuse je dois sauter, c'est ça ah oui, d'accord, c'est comme ça, je dois sauter le laser tue et il accélère petit à petit. Le laser tue et il accélère petit à petit. D'accord, je vais essayer de me mettre comme ça. Au moins, je vois le laser arriver et je peux sauter correctement. Enfin, je pense, hein, je ne sais pas. Hein, C'est la première fois. Je hein. connais pas le jeu. Mais saute Voilà. Mais elle, elle n'a rien les gens, ils ont rien. Eh, ils sont rattachés, eux. Ah ouais, c'est... Nickel. Par contre, il fait nuit. Oh non, j'aime pas. Il fait sombre. Bon, après, tu vois bien le laser. Donc, tout va bien. Ça gêne pas Il dit quoi, lui J'arrive pas à voir. Hop, bim Bon, moi pour l'instant j'ai rien vu ah, J'ai peur Il y a un labyrinthe Il est noté en haut <rire> Et alors qu'est-ce qu'on s'en fiche Moi je veux survivre C'est un super chapeau ah. Chapeau Ça ne fait rien, juste un chapeau lol J'espère J'espère que c'est juste un chapeau J'ai gagné Pourquoi j'ai le logo Roblox Tu as gagné, ah d'accord Allez, le sol, c'est de la lave. Allez, bim. Oh, je vais customiser ma maison alors. Je vais mettre bleu. Voilà, sauvegarder. Voilà, comme ça, j'aurai pas une maison rouge comme tout le monde. J'aurai une maison bleue. Ok, le sol, c'est de la lave. <rire> ok, les gars, je stresse un peu. Je vais pas vous mentir. Ma maison bleue. On est juste à côté de lobby, genre les gens ils peuvent nous regarder. Je parle pas anglais. Oh, ma bulle. Je peux renaître. Je reste dans la bulle. Bah, en vrai, euh... ah mais elle me suit. Ah mais c'est génial. Ah vous allez faire quoi Moi j'ai une bulle. Je <rire> sais même pas à quoi ça sert. Là ok. En fait tout le monde a peur de la lave. Oh, bah maintenant elle a une prison comme maison. Ben bah, c'est génialissime. ici. Wow. Waouh. Non mais j'ai peur. En vrai tu sais pas ce qui va t'arriver donc c'est pas safe. Ouais. I am safe. Non. <rire> Monkey. no I am safe. Aïe. I... Oh, j'ai des ailes, je peux m'envoler Genre, est-ce que je peux m'envoler C'est quoi Eh, hey, j'ai quoi Comment je fais Mais je sais pas comment ça marche, ce machin. Oh, Punais, j'allais sauter hein, là, là, moi. Je peux faire quoi avec ça Ah Ah Bah, est génialissime. Je suis un aigle. Et j'ai plus ma maison bleue. Wow. Aïe. <rire> Juliana main a diamond block. Above lava. <rire> Juliana a miné un, un bloc de diamant. Et la lave. <rire> je crois que c'est noté ça. Hein. Je sais que est noté euh, Juliana a miné euh, un bloc de diamant. Mais... Je sais, pas, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Above. Lava, c'est la lave. C'est logique. Ah, au-dessus de la lave. Ah Ok, ça veut dire au-dessus. Mais qu'est-ce que je suis bête Ça veut dire au-dessus. Donc, c'est euh, Juliana a euh, miné un bloc de diamant au-dessus de la lave. Genre référence à Minecraft. J'ai peur. Bam, bam, boum. Non. Genre ça, ça tue. Non, je suis deg. Je vais continuer à faire passer le temps. À péter des plombs. À bam. Et chat. Chat. Comme dire un analo, oui chat. <rire> Quelqu'un a fait un tapage nocturne. C'est quoi ça J'ai passé le le portail du nez. Bon, oh, ça va. Non, je n'ai pas le checkpoint. Checkpoint. Ça m'énerve. Mais c'est pas juste Pouep, ouais, ouais. Bon non, je sais pas quoi dire d'autre. Non mais là, je suis deg. Genre, je suis morte et puis là, je suis à l'objet. Il y a énormément de gens à l'objet. Hein. Je sais pas si vous voyez à droite de mon écran. Je sais pas si vous voyez très bien à droite de mon écran. Ok. Faut que je bats mon record. Je l'ai pas du tout battu là. Ok, j'abandonne. C'est bon, je vais là-dessous. Je vais dans le, tra... dans le truc à souris. Oh, oh oh oh oh. Par là, tu peux remonter grave. Point du tout en fait. Et regardez comment se troll les gens. C'est comme ça que vous trollez les gens sur le jeu. La prochaine partie commence à. Après cet événement. Genre les vêtements de la mort. Yo! De l'Aurora. Ah, c'est pour customiser. Euh Non, un petit peu ce style je vais la sauvegarder ma maison aligné genre ça ça va être trop cool le sol c'est là la la la déjà la déjà fait. Bon bah je la la va la la la la la la balayeuse. la la la fait. la la ah je la la la je viens, je vais pas rester. Balayeuse. <rire> Initialiser, ça va vraiment pas. Mais. Ah. Oui. Bon, je suis dégoûté mais c'est pas grave. Diamond pet. Est-ce que vous croyez que je peux machin un diamant pet? Fusionner. Ah, j'ai pas d'œuf. Ah, bah je ferme. Mais comment, où tu veux, à ah, des oeufs. C'est toi Je un s'il te plaît. Avec ta montage. Donne-moi un oeuf. Non, ça en bas les oeufs. Je veux sortir de la map. Donc du coup. <rire> Conception, info. Regardez, on va regarder. Alors balayeuse. Le laser se tue et il accélère petit à petit. Mais lui il a un feu de camp Vas-y, vas-y Ah mais lui Fais gaffe Voilà et yup On fait comme si c'est moi qui jouais Ouais je suis trop stylé Je suis en train de brûler mais c'est pas grave Allez, hop yup ouais. Ah, bah, je suis morte. mais Je vais jouer. Ouais! Bam! Je <rire> suis trop forte. Je suis invincible. <rire> bah, le bacon. Ah, il est pas trop bacon en ouais. Il y a eu des petits robux, ce que je vois. Je vais aussi me rester un petit bacon, tu vois. <rire> wow! Pistole! Vas-y, tue-la! Tue-la! Je vais essayer de le tuer. ne pas comprendre. Ouais! Bravo. Par contre, ce pas fini. Hein. <rire> Lance-patate! Ah <rire> bah voilà, t'es morte. La balayeuse! Ah! Ah! Ah! Ah! ah. <rire> bon, allez, c'est parti. On va. Voir, j'ai envie qu'on qu qu les empile, tu vois. Ça peut être amusant, ça peut être amusant, ouais. Trop cool, même. <rire> oh my god, <rire> I win! Oh my god, elle a gagné. Genre, elle est trop contente. Mais du coup, on va rester empilé. Hein. C'est bien être empilé. Ouais. Et je me demande, je suis à quel endroit niveau <rire> <Il faut> maison. <rire> Imagine, je suis la toute première ou la toute dernière. Genre, oh là là, <rire> j'ai pas envie d'être au milieu. Et ben, bah, je le suis. <rire> Vas-y, grimpe. Ça vient d'où ce machin? Santa. <rire> Je suis le père Noël Mais moi bon, on me fait changer que des skins. Tiens, cadeau. A butcher win, lol. Tiens, un cadeau. Un cadeau. Et un cadeau. Bon les amis, on va se on va euh, se laisser pour cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et sur ce, salut les amis. Ciao ciao.